C'est hallucinant, présentement. Oui, effectivement, on semble être dans une période de crise. De crise sanitaire, en fait. Le virus, mais c'est pas, c'est même pas le virus. C'est même pas une crise sanitaire. C'est même pas une crise de gouvernement. C'est une crise existentielle. C'est une crise de conscience. C'est la plus belle période de l'humanité, la gang. On est en train d'éveiller notre conscience, mais on vient jouer dans les polarités. Et dans certaines polarités, on vient souffrir. Et profondément, l'être humain est profondément à la recherche d'appréciation, de se réaliser pleinement. Mais on, on, on fait de notre mieux avec les outils qu'on a. Et le COVID, c'est la vie. Hein? Le COVID, c'est notre ami. C'est grâce au COVID qu'on va éveiller les consciences, entre autres, tout a sa raison d'être dans ce grand plan-là. Tout ça, ça la raison La seule chose, il va falloir apprendre à se donner la main, ma belle gang, il va falloir apprendre à regarder vers l'intérieur, il va falloir apprendre à co-créer ensemble. Ce changement-là, ce n'est pas nos gouvernements qui va les emmener, c'est nous en éduquant notre esprit, en reconnectant avec qui nous sommes, en réapprenant à vivre, à revivre en fait en pleine conscience.